Je vois dans le silence ma jeunesse danser. Quand j'étais enfant, j'avais l'insouciance. Quand j'étais enfant, j'avais l'insouciance. Mes lèvres taisent mes rêves, mais dans le silence rit ma jeunesse passée. et un font deux. Pardon, je me suis trompé. Quand j'étais enfant, j'avais l'insouciance. Je vois dans le silence ma jeunesse danser. Je vois dans le silence ma jeunesse danser.